Et ce jeu, bonsoir Julien Lagoutte, vous bon êtes temps ce temps. jeune homme, c'est vous. Bonsoir Anne-Sophie Coendé, Anne-Sophie Caro, Anne pardon, bonsoir. de l'école Rocket School. Bonsoir Sophie Coendé, voilà, bon je mélange un peu les de l'école Saint-Plon. Julien, on va commencer avec vous. Oui. Le numérique, pour vous, euh, c'est relativement nouveau. Dans, dans quoi, dans, dans quelle branche avez-vous commencé ah bah Oui, tout à fait. Donc moi, ça fait que deux ans que je suis dans le numérique. Avant, j'étais totalement ailleurs, j'étais dans les ressources humaines, la gestion des ressources humaines et le recrutement. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai eu envie de changer et j'ai fait le point un peu sur ma carrière où j'en étais. J'enchaînais beaucoup de CDD et en fait, j'ai vraiment eu envie de changer et trouver ma voie, entre guillemets, parce que je ne me sentais pas épanoui dans ce que je faisais. Et donc, j'ai fait le point et j'ai postulé à plusieurs formations et j'ai eu la chance d'être pris chez Simplon et aujourd'hui... Euh, je suis également chez Talent, qui était était partenaire de la formation avec saint -Plon. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée du numérique Qu'est-ce qui vous a, dit, vous a fait dire le numérique, c'est l'avenir, c'est mon avenir C'est bon, euh, que j'ai fait des recherches de formation où il y avait de l'alternance, où il y avait aussi des potentiels CDI derrière, puisque je voulais vraiment quelque chose de stable. Et, euh, et au final, les formations que j'ai trouvées où il y avait de l'alternance, où il y avait quelque chose à faire derrière, où il y avait un, un futur justement. Mais c'était ces formations-là. Ces formations du numérique ouais. J'en ai trouvé deux ou trois et ça me plaisait. Enfin, dans la description, j'avais vraiment envie, ça m'attirait. Et aussi, ça reprenait aussi des petits amours que j'avais quand j'étais au lycée ou en fac. Et sur les maths, les stats, les, la logique, le raisonnement, les choses comme ça. Et donc, j'ai dit, ouais, peu importe si je n'ai pas les compétences informatiques, je fonce et je vais me former sur, sur le Et Justement, vous, vous êtes à la base, vous êtes un geek vous, vous... Pas du tout. Pas du pas tout, tout, pas du tout. Non, non pas du tout même très loin de, du secteur de l'informatique des choses comme ça même les jeux vidéo c'est pas un secteur qui m'attire plus que ça et euh, mais c'est juste que voilà j'ai fait des, des MOOC, j'ai fait des je me suis renseigné quand même sur euh, des sites formation des il y avait hein, des formations, ouais, tout à fait des formations en ligne oui. tout à fait oui pardon des formations en ligne ce qui durait quelques heures quelques des fois un jour maximum donc, oui. donc des formations assez courtes mais vraiment pour me pour en fait euh, vraiment me, me, me enfin comment dire vous euh, renforcer, pardon, renforcer aussi mon choix ouais. et renforcer euh, le, ouais, le choix que j'avais fait et la décision que j'étais parti dans le numérique quoi. mais ça a été dur d'apprendre tout, tout parce qu'il faut j'imagine apprendre beaucoup de hard de, de techniques. il oui, y, hein. y, y a beaucoup de choses à apprendre voilà. mais euh, c'est quelque chose qui me plaisait aussi c'est aussi un, un des arguments qui m'a fait aller vers le numérique c'est que ben, j'ai appris beaucoup euh, j'avais un gros ticket d'entrée on va dire mais aujourd'hui, j'apprends encore tous les jours. Ça fait deux ans que je suis maintenant chez, enfin, bientôt deux ans que je suis chez Talent. Et aujourd'hui, je fais des nouvelles missions et j'apprends encore parce qu'il y a des nouvelles technologies, des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles fonctions. Il y a tout plein et des nouveaux clients. Du coup, il y a des nouvelles problématiques. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est que tous les jours, c'est on apprend encore. quoi. Parce que oui, ce qu'il faut dire, c'est que dans vos métiers, les technologies qu'on apprend aujourd'hui, elles sont obsolètes dans deux ans. Il va falloir en apprendre de nouvelles. Donc, vous passez votre vie à apprendre. Les mises à jour, c'est tout le temps. Les en mises fait. à jour. Voilà. Donc, ouais, ouais. Euh, donc oui, oui, on est toujours en train d'apprendre. Et c'est vraiment... Très... Enfin, moi, c'est ce que j'aime. On s'ennuie pas. Et il n'y a pas de lassitude. Où... Bien sûr, il y a des tâches qui vont être répétitives et qui reviennent. C'est obligatoire, comme dans tous les métiers. Mais malgré tout, il y a cette ce, ce faculté-là de toujours apprendre, d'aller vers de nouvelles technologies. Et même quand voilà, on voit qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, pourquoi elle est mieux que l'ancienne Est-ce qu'on ne va pas la choisir pour le prochain projet Donc il y a toujours un benchmark à faire, enfin, des comparaisons à faire. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Comment vous voyez votre avenir euh, je le vois pour l'instant chez Talent, pas que j'y suis très bien. Ouais, vous vous y faites quoi donc, dis ce que vous Pardon, faites exactement. Euh, je suis Talent. consultant en intelligence artificielle. Consultant en intelligence Et euh, artificielle. En fait, ça, c'est un métier d'avenir. Hein. Oui, tout à fait. Et principalement, actuellement, je développe des chatbots, donc des agents conversationnels pour des clients, donc soit en interne pour leurs salariés, soit en externe pour leurs clients, ou des choses comme ça. Et donc voilà, pour l'instant, c'est ma principale mission dans, en tant que consultant en intelligence artificielle. Donc j'interviens beaucoup sur des chatbots. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des, à des jeunes qui, pourraient, qui vous écoutent là ce soir et qui hésiteraient à franchir le pas Mais De ne pas hésiter justement. Tout à l'heure, on entendait la ministre qui disait d'oser. Et c'est vraiment le message oui. que j'ai envie de faire passer. Donc oser, saisir les opportunités aussi. Ne pas voilà, s'enfermer dans des, dans des stéréotypes ou des, dans des carcans. Vraiment oser voir les opportunités et quand même bien se préparer. Parce qu'il y a quand même un petit peu de préparation, parce qu'il faut, quand on s'engage dans des formations comme j'ai fait qui durent 19 mois, donc c'est assez long et intense, donc quand on s'engage dans ça, il faut vraiment être prêt quand même à se dire qu'on va apprendre, qu'on va repartir de zéro, mais voilà, oser et saisir les opportunités. Et quand on est dedans, tout donner en fait, pas se, pas, pas se laisser porter ou quoi, mais vraiment prendre les choses en main et y aller. Quoi. Donc vous avez fait Saint-Plon, Sophie oui. Coendé. comment est-ce qu'on apprend à Saint-Plon <rire> c'est très particulier. Oui, c'est particulier. On apprend en pédagogie active. donc C'est une pédagogie vraiment axée sur le faire. D'ailleurs, nos centres de formation s'appellent des fabriques. Ce n'est pas un hasard. Ils sont centrés aussi sur l'apprentissage par le collectif, par les pairs. Et, et, et, et du coup, avec un apprentissage par projet qui confronte très rapidement en fait nos, nos apprenants à une réalité opérationnelle, une réalité qu'ils vont avoir en entreprise, avec des cas réels qui sont donnés par des entreprises. Et aussi au travers d'une pédagogie qui repose aussi sur les dispositifs d'alternance. Julien en a parlé et l'a vécu. Et du coup, qui confronte encore plus au terrain les gens que nous formons. Donc là, on n'est pas dans les cours magistraux, on n'est pas éventuellement avec l'échec que ça peut générer, on est vraiment dans le, les mains dans le cambouis. Hein totalement, les moindres dans le cambouis tous les jours. Et justement, je pense que c'est ce qui, à la fois, rend la, la formation extrêmement, extrêmement attrayante pour, pour les gens qui la suivent. Exigeante aussi, ce que disait Julien tout à l'heure, un cursus de 19 mois, c'est pas neutre. Quand on s'y engage, il faut y aller de manière totale. Le fait qu'on soit engagé auprès d'une entreprise, dès le début quasiment, voilà, a aussi, a aussi une importance. Et ben, la la pédagogie active permet aussi d'attirer des publics qui ne sont pas ceux qu'on va retrouver dans des cursus plus classiques. Voilà, j'allais vous voilà. poser la question, c'est que vous, vous prenez des profils atypiques. Hein. Oui, alors, euh, pour deux raisons. On s'intéresse déjà à des profils sous-représentés dans l'univers numérique, euh, et parce qu'aujourd'hui, c'est plus une option euh, d'avoir une homogénéité de ces profils, on pourra en parler après. Euh, mais également, euh, aujourd'hui, effectivement, on prend des profils sans prérequis de diplôme à l'entrée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas sur Certaines formations des prérequis académiques, par exemple sur le cursus intelligence artificielle. On a des prérequis euh, en mathématiques, on a euh, certains euh, prérequis en code. Euh, mais par contre, peu importe ce que vous ayez, le bac, une licence, un doctorat, euh, bon. on vous prend euh, si, dès lors que vous avez ces prérequis euh, techniques, que vous êtes motivé et capable de travailler en équipe. Vous, vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire, euh, préparer quelques quelques exemples de parcours un peu atypiques. Oui, <rire> j'ai fait mes devoirs. Voilà. <rire> Euh, oui il y en a quelques-uns euh, j'ai parlé par exemple d'une personne qui était dans la promotion de, de Julien justement qui est euh, une jeune femme qui était dans un salon d'esthétique avant et euh, qui a commencé à se découvrir une passion pour le code en, en développant le site web de, de l'institut dans lequel elle travaillait et qui petit à petit euh, a postulé, a voulu postuler un programme femme chez nous euh, sur lequel en fait quand elle est arrivée on lui a dit mais vous avez déjà, euh, vous avez déjà découvert par vous-même ce qu'il fallait ce programme de femme il va pas vous servir mais en revanche euh, voilà les autres programmes que nous avons, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse et elle a postulé derrière euh, à l'école intelligence artificielle elle a été prise et euh, Aujourd'hui, aujourd elle occupe un poste chez CGI. Mmh. Donc, elle a fait son alternance et elle est aujourd'hui en contrat permanent chez, chez CGI à Bordeaux. Donc, ça, c'est un exemple. On a accompagné aussi une autre, une autre jeune femme cette année qui était une boulangère à la base et qui a une maladie, la maladie classique des boulangers qui finissent par faire des allergies à la farine donc au niveau des mains, ce qui leur empêche d'exercer leur métier et qui s'est reconvertie, pareil, dans un de nos cursus, cursus femmes pour découvrir et construire son projet dans l'univers dans numérique. Voilà, ce sont deux exemples. Oui, oui, tout à fait. Et vous avez besoin de femmes dans le numérique. Il faut absolument féminiser ces métiers. Est-ce que vous diriez que les jeunes ont, ont, ont de la chance d'arriver, c'est une question pour toutes les deux, même pour tous les trois du reste, les jeunes ont de la chance d'arriver sur le marché du travail en ce moment, à Bordeaux, dans le numérique Est-ce qu'il y a une espèce de momentum comme ça Sophie Coende, puis ensuite les deux autres. Oui, je, je pense que c'est vraiment le, le super timing. Un, un Aujourd'hui, dans le numérique, c'est un des secteurs très en tension. On en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un recrutement sur deux qui est jugé difficile dans ce secteur-là. Et on parle également de 80 000 emplois non provus dans le, dans le numérique, ce qui est énorme. Donc, Il y a un potentiel déjà énorme. On est sur quelque chose d'extrêmement en tension qui fait que les entreprises s'ouvrent à des profils de plus en plus différents. Deux, on est dans un mouvement autour de l'alternance qui est absolument phénoménal. On l'a vu tout à l'heure avec un jeune d'une solution et qui est extrêmement soutenu. Donc, c'est le timing parfait pour pouvoir démarrer avec un apprentissage ou un contrat de professionnalisation. C'est vraiment le, le super moment. Et puis, on a une ouverture, à, encore une fois, à des profils qui étaient peu représentés ou faiblement représentés avant pour diverses raisons. Et c est, c est pour moi, les étoiles sont, sont alignées. alignées. Voilà. Sophie Caro Oui, Je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'installent à Bordeaux, euh, d'entreprises qui ont besoin de se développer rapidement. Les métiers sur lesquels on forme à la Rocket School sont des métiers du, du commerce, dans le numérique. Voilà, expliquez-nous un peu les, les métiers que, exactement, auxquels vous formez. Donc nous, en fait, on forme sur des métiers, euh, par exemple, de business developer, growth hacker, customer success manager, c'est des gros mots. Euh, mmh. Pour vous dire, en, en fait, c'est des personnes qui vont utiliser des outils numériques pour euh, développer euh, le, business. Euh, le business, exactement, des entreprises. Euh, donc, euh, ces entreprises-là, aujourd'hui, elles ont besoin de personnes très opérationnelles pour pouvoir, justement, euh, développer leur business rapidement, euh, ouvrir des nouveaux marchés. Et euh, c'est là que, que, que, du coup, les, les, les élèves de... La, la Rocket School interviennent. Euh, on forme aussi sur des métiers plus tournés vers le digital marketing également, et euh, sur la, la, les métiers de relations clients, qui sont des métiers complémentaires. Et justement, en ce moment, à Bordeaux, on a besoin de ces profils Oui, tout à fait. C'est pour entreprises... ça que vous ouvrez, du reste, Exactement. votre et... école à Bordeaux. De... Vous venez d'ouvrir, là. On, on va ouvrir, la, la, promo, la première promo démarre le 25 octobre à Bordeaux. Euh, donc, effectivement, les entreprises recherchent beaucoup ces profils-là pour, pour se développer aujourd'hui. Oui. Quel, quel profil recherchez-vous Qui est-ce qui peut venir frapper à votre porte à la Rocket School Alors, en fait, nous, de la même manière que Simplon, on recrute euh, sur les soft skills dont on parlait tout à l'heure, donc les compétences personnelles. On ne regarde pas les diplômes. Mmh. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut avoir évidemment des compétences personnelles pour pouvoir s'épanouir dans ces métiers-là. Quel type de compétences personnelles Ça peut être par exemple avoir le goût du challenge, euh, être organisé, aimer aller vers les autres. Euh, voilà. quelqu'un qui va travailler dans le commerce, s'il n'aime pas aller vers les autres, ça va être compliqué euh, pour lui euh, d'évoluer. Donc, euh, voilà, c'est des personnes qui vont répondre à ces, ces compétences personnelles-là. Euh, voilà. Être... Quel est l'avenir des jeunes que vous allez former Dans quel type de boîte ils vont être en embauchés Donc, euh, principalement dans des start-up TPE, PME euh, et puis euh, dans tous les secteurs d'activité, puisque tous les secteurs d'activité recrutent euh, ces profils-là. Euh, et puis, euh, l'idée, c'est que nous, on les forme sur euh, trois mois. Ils partent ensuite en contrat de professionnalisation pendant une année où ils vont pouvoir monter en compétences et, euh, et ensuite euh, aller vers d'autres entreprises ou rester dans celles dans lesquelles ils seront C'est très combien, combien ça coûte de, de, de faire une formation chez vous vous êtes Alors, une formation euh, labellisée Grande École du Numérique. Hein. Tout à fait. C'est euh, important, ça. Exactement. Euh, les financements, euh, donc, le, la formation est cofinancée par Pôle emploi et par les opco, les opérateurs de compétences. Euh, donc, pour la personne qui intègre l'école, c'est gratuit. Euh, Pôle emploi prend en charge euh, cette partie-là. Et ensuite, euh, le, le reste est partagé entre les, les opco et l'entreprise qui accueille euh, l'étudiant. Et Saint-Plon ben, nous, c'est même combat. On est une, euh, on est une école gratuite donc, euh, pour les demandeurs d'emploi, ben, grâce à la contribution euh, de Pôle emploi, des opérateurs de compétences et des entreprises au travers euh, des dispositifs d'alternance. Sur certains dispositifs plus courts, on est euh, financé en mécénat, donc euh, avec l'aide de mécènes privés ou publics. Alors, Philippe Métayer, je me tourne enfin vers vous, euh, vous, vous qui représentez la French Tech Bordeaux. Euh, c'est quoi, de, de, en quelques mots, la French Tech Bordeaux alors, dans un premier temps, la French Tech, c'est un label qui a été créé en 2014 par l'État et qui labellise des écosystèmes qui sont innovants. Aujourd'hui, on a 120 écosystèmes labellisés French Tech dans le monde et une cinquantaine qui sont labellisés en France. Et on a la chance au Nouvelle-Aquitaine d'avoir sept écosystèmes labellisés French Tech. En deux mots, notre objectif, c'est de fédérer tous les acteurs de l'innovation. Et quand on dit innovation, c'est certes de l'innovation technologique, mais pas que. C'est aussi l'innovation d'usage, l'innovation de procédés, l'innovation de modèles d'affaires, l'innovation sociale. Donc toutes les formes d'innovation. En fait, notre objectif, c'est d'aider ces innovateurs, ces entrepreneurs à développer leur entreprise avec toutes ces formes d'innovation et donc dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on fédère à Bordeaux plus de 1000 startups. TPE, PME et entreprises. Et ces 1000 entreprises représentent sur le territoire plus de 27 000 emplois. Donc, euh, on a aujourd'hui une force sur le territoire qui agrège, qui soutient, qui facilite le lien entre les acteurs pour aider tout l'écosystème à grandir. Et forcément, la question de l'emploi et des recrutements, c'est un sujet crucial parce que comme... Tous les intervenants le disent euh, évidemment, euh, pour qu'une entreprise fonctionne il lui faut euh, des hommes et des femmes et à un moment donné des cerveaux, des bras pour faire en sorte que euh, on puisse répondre à leurs enjeux, à leurs objectifs. Et ça c'est un, un sujet aujourd'hui qui est très tendu dans le domaine de, de la oui, tech et du numérique. Est-ce que ça vous conduit justement à regarder plus, vous ouvrir davantage vers les jeunes Bien sûr, on, euh, les entreprises peinent à recruter euh, globalement, donc euh, forcément sur des fonctions euh, qui nécessitent peut-être parfois une première expérience, ils s'autorisent à donner plus de responsabilités plus vite, à accompagner euh, très tôt lors de stages ou d'alternance euh, des jeunes qui sont encore en formation pour faire en sorte de très vite les faire monter en compétences et sur des projets, euh, de réels projets, pas des cas d'études qui restent entre guillemets juste en interne euh, pour faire en sorte qu'ils bah, qu puissent répondre à des, à des besoins internes. Après, il faut... Euh, faire le distinguo entre un stage, une alternance et un emploi, puisqu'il s'agit de faire monter vite en compétence, évidemment, ces, ces, ces jeunes, mais ne pas non plus les mettre en difficulté ou griller trop d'étapes, parce qu'il faut quand même un temps de, de formation aux valeurs de l'entreprise, aux produits, aux services, à l'équipe, et forcément de monter en compétence aussi du jeune. Mais ça, c'est un challenge qui, aujourd'hui, les entreprises sont disposer véritablement sur cette question, à répondre aux jeunes, parce qu'il y a un vrai besoin. Alors dans votre tissu d'entreprise, on l'a compris, il y a plein de start-up, il y a plein de TPE. Souvent, ce n'est pas facile d'identifier les annonces d'emploi, les offres, qui sont, les postes qui sont ouverts. Comment est-ce qu'on s'y prend Alors en effet, le nom de l'emploi, c'est un jargon, on en entend beaucoup de noms d'emploi, donc je pense que la première des choses, c'est regarder un petit peu ce qui est publié, forcément, pour s'acclimater, pour mieux comprendre un peu les noms des métiers. Euh, deuxième chose, on va publier la French Tech Bordeaux. donc Vous pourrez le retrouver sur notre site frenchtechbordeaux.com euh, dans les semaines qui viennent, un guide des métiers dans les startups pour justement décrypter. Euh, quel type de métier, quel type de formation il faut, il faut faire pour, pour ces métiers. Et puis euh, après, forcément, euh, euh, bah, c'est essayer de, euh, derrière des grands noms, euh, quand on dit développeur, ça veut dire beaucoup de choses et, et c'est pas si simple que ça. On peut, tout le monde ne peut pas être développeur, mais euh, derrière développeur, il y a 20-30 métiers différents de développeurs. Quand on dit business manager, business développeur aussi, euh, c'est d'autres sujets, d'autres métiers et à un moment donné, il faut décrypter euh, et dont notre, nous, notre rôle, c'est de faciliter ce lien justement entre des entreprises qui recrutent, toutes celles qui ne sont pas connues et pas visibles. Ça, ça c'est vraiment très important parce qu'on peut donner des grands noms d'entreprises, mais il euh, y a tout autant de, de métiers, d'emplois, voire plus d'emplois dans beaucoup d'entreprises qui ne sont pas connues. Donc, c'est donner de la visibilité à ces startups, TPE, PME qui ne sont pas connues pour que des personnes qui recherchent un emploi ou, un, ou une nouvelle mission ou un job ou une alternance ou un stage euh, puissent venir candidater dans ces, dans, dans ces entreprises. Et de, le Job Connect qu'on organise tous les ans, euh, maintenant trois fois par an, on met en relation 100 startups TPE, PME du territoire avec 1000 candidats. Le 18 novembre et 19 18 novembre. novembre. Job Connect. Exactement. C'est une date importante à noter sur les tablettes. Tout à fait. Comment est-ce que vous voyez tous les trois, Sophie Coende, l'avenir du numérique et singulièrement pour l'emploi dans, dans la région de Bordeaux dans les années à venir C'est, il y a une bonne, Encore une fois, il y a un bon alignement de planètes oui, je pense qu'il y a quand même un bon alignement de planète Effectivement, euh, il y a cette dynamique, justement, French Tech dont, dont on vient de parler. Euh, je reviendrai sur ce qu'a dit Pierre Urmix tout à l'heure euh, sur, euh, sur les métiers de la transition euh, écologique. Il y a oui. euh, également beaucoup de sujets qui touchent euh, aux métiers euh, techniques et à ceux du numérique liés à, cette tra à ces transitions-là. Et euh, là aussi, on va avoir énormément d'opportunités, certainement des nouveaux cursus de formation. Euh, chez Simplon, on s'intéresse beaucoup, par exemple, au Green IT et à tout ce qui est sobriété numérique, il y a un nouveau champ des possibles. Et euh, comme on a su dessiner euh, des, des métiers d'avenir dans l'intelligence artificielle, on saura en dessiner aussi lié à cette transition-là et à ces transitions-là. Euh, donc, je, je dirais que l'avenir est plutôt radieux euh, sur, euh, sur le sujet numérique, euh, ici dans la région. C'est ce que vous pensez aussi, Anne sophie Caron oui, tout à fait, oui. Pareil, sur, les, sur, sur ces Monde métiers la fin, hein. Philippe bah, tous les indicateurs nous montrent euh, que ce soit de création d'entreprise, que ce soit d'offres d'emploi ou de stages ou d'alternance qui sont publiés, ou que ce soit de demandes globalement euh, pour accélérer justement euh, l'emploi, pour accélérer le développement des entreprises. En fait, tous les indicateurs nous montrent qu'aujourd'hui, euh, euh, ce secteur, euh, comme d'autres secteurs, mais ce secteur particulièrement euh, aujourd'hui est un secteur en pleine expansion qui recrute et nous, on le... enfin, avec tous les acteurs de la formation, avec tous les acteurs, qui... tous les entrepreneurs, euh, on s... Tous les jours, on a la preuve euh, que ce secteur recrute très fortement et qu'on euh, n'a pas, en mot de la fin, je voudrais simplement dire que euh, pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui se disent, Oui, j'ai peur, voilà, c est peur ça. je ne sais pas faire, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas geek, mais ce n'est pas grave. La seule chose que j'ai envie de dire qu'on vous demande, c'est d'être curieux et d'avoir envie, et d'apprendre à apprendre tous les jours, parce que dans nos métiers, euh, bah, il faut être curieux pour décrypter, pour comprendre, et il faut se poser des questions, et parfois on n'a pas les réponses tout de suite, nous tous, mais à un moment donné, bah, on, on essaie de trouver les réponses collectivement ou un petit peu plus tard individuellement, mais en tout cas d'apprendre à apprendre tous les jours, parce que c'est un secteur qui évolue très vite. Merci beaucoup à, à tous les quatre. Je rappelle que euh, tous ces intervenants, tous nos intervenants seront à, dispo, à votre disposition à partir de 20h30 pour le Barcamp. Vous allez pouvoir regagner la salle. Et je vais demander aux, aux intervenants suivants de me rejoindre sur scène.